Chers spectateurs et bienvenue dans l'auteur de l'invité Le petit podcast du dimanche soir qui fait bien plaisir Où j'ai un invité à côté de moi et où on va parler de son réalisateur préféré Et mon invité ce soir c'est FX Comment vas-tu FX Bah ben écoute Valou, ça va très bien Bon bah c'est parfait, FX que je définirais comme un cinéphile curieux, un amateur de comics et de cinéma de super-héros Est-ce que ça te semble bien comme définition C'est vraiment pas mal ouais <rire> Donc euh, vous connaissez le concept, j'ai demandé à FX de choisir quel était son réalisateur préféré et il va nous parler un petit peu de ses films préférés, des films qu'il déteste peut-être, des films qui lui font poser des questions sur le réalisateur ou tout simplement de son rapport avec lui. Tout cela pendant une petite émission. Alors FX, ne perdons pas plus de temps. Quel réalisateur as-tu choisi Ben bah écoute, c'était une question complexe parce que j'ai pas vraiment de film préféré mais si je devais donner un réalisateur, bah ça s'est imposé à moi, c'est Tarantino. Quentin Tarantino. Lui-même. Eh bien, pourquoi du coup Quentin Tarantino <rire> Bah En fait, justement, quand je me suis posé la question du réalisateur, en fait, c'est apparu que celui dont je peux quasiment parler de tous les films, bah, c'est lui, en fait. Quoi. Et euh, bah, je suis né en 92, et en fait, euh, bah, sa carrière a commencé certes à la fin des années 80, mais c'est en 94 qu'il a vraiment percé. Et en fait... À partir de 2009, donc à peu près à un moment où je suis devenu majeur, tu vois, dans ces eaux-là, pas loin. En fait, il a commencé à sortir des films à la... que, que j'ai beaucoup aimé. Enfin, j'ai l'impression, alors c'est un peu comme ça, ça fait genre, hein, mais euh... ma vie en fait était en parallèle de sa carrière. Ça se fait très, dit comme ça, alors je me doute bien qu'il n'a pas fait ça pour moi, tu vois. Mais, <rire> mais mis à part ça, tu vois, j'ai vraiment l'impression d'avoir grandi avec Tarantino. Et on va reparler après de son cinéma, mais c'est vrai que j'ai beaucoup évolué avec lui. Qu'est-ce qui te marque chez Tarantino pour que ce soit ton réalisateur préféré Bah, j'ai vraiment découvert Tarantino en 2009. Et en fait, c'est son style de cinéma, en fait, c'est, je pense, le cinéma de niche vu par le plus de monde. Et, euh, et ça, c'est incroyable. Parce que quand tu regardes un Tarantino et que tu es comme moi, un homme qui n'a pas une culture incroyable en termes de cinéma, tu vois, qui, qui a principalement vu des blockbusters, et ben bah, en fait, tu découvres un mec qui fait totalement différent des autres, parfois à l'inverse. Qui, qui casse tous les codes. Je pense qu'on peut le dire qui casse tous les codes, tu vois, dans, dans la temporalité du film, euh, dans ce qu'il montre aussi, euh, dans la violence exacerbée souvent. Et, et, et ben en fait, t'as pas l'habitude de voir ça. Mais il y, y a une certaine poésie aussi dedans, tu vois, euh, dans, dans l'image qu'il montre. Tu vois, par exemple, des fois, ils te montre des choses, bah, c'est juste pas ce qu'on montre dans le blockbuster. Je pense à *The Full Eight*, où il te montre, t'as ces paysages blancs, euh, etc. Enfin assez incroyable quoi enfin, moi personnellement ça m'avait un peu marqué ou Django ou euh, je me souviendrai euh, cette capacité à, à ne pas dire les choses mais à les montrer que finalement on voit pas tant que ça au cinéma c'est à dire qu'il y a plein de... enfin le, le cinéma est tellement codifié dans le blockbuster que quand on te montre Django Unshade et qu'on t'explique alors là attention c'est une ville ils aiment pas trop les noirs et en fait au moment où on te dit ça t'as Jamie Foxx qui passe et la caméra fait en sorte qu'il passe à travers la corde du pendu et tu vois sa tête au milieu et tu fais cette image-là m'a marqué et là je me suis dit, il est fort le mec quand même. Il est fort parce que certes il me l'a un peu expliqué avant dans le film, mais là il me le montre et je comprends sans qu'on me parle. Et ça c'est un truc finalement, dans le cinéma que tout le monde voit, bah, c'est pas si courant en fait. Donc c'est assez incroyable. Waouh, tu m'hypnotises avec tes propos, c'est impressionnant. <rire> euh, tu l'as découvert avec quel film du coup Alors, petite anecdote personnelle, j'ai pas vu le film, mais il se trouve qu'en 2007, non pardon, 2009. 2009, en cours d'anglais, professeur, monsieur Cadeau, qui doit être aux états unis actuellement, euh, salut mon pote. Euh, pas du tout, en fait. Je crois qu'il m'aime m'aimait pas. Mais bref. Euh, en fait, il nous a passé la fameuse scène du Quarter Pounder with Cheese euh, de Pulp Fiction. <rire> je sais plus pourquoi parce qu'en plus je trouve cette scène Elle est incroyable quand tu la comprends Mais c'est vrai que quand tu comprends pas ça t'aide pas du tout Et en fait il nous l'a montré à l'époque Je ne parlais pas aussi bien anglais qu'actuellement En tout cas je le comprenais beaucoup moins bien Il nous a montré la scène et après il nous parlait Et en fait moi j'étais scotché sur la scène Je regardais l'écran qui était sur pause Sur euh, Travolta et euh, Samuel Jackson Et en fait je me suis dit Mais qu'est-ce que c'est que cette question à la con Parce que je ne comprenais pas la question Je, je voyais qu'il parlait de burger Et on va parler justement du des dialogues de Tarantino, et je dis « Mais qu'est-ce que c'est que cette question Qu'est-ce que ça fout là ?» Et en fait, je l'ai apparemment murmuré assez fort pour que le prof l'entende et le prenne pour lui. Ah. C'est donc la seule colle que j'ai eu de toute, ma, de toute ma vie scolaire. Et je l'ai regardé et j'ai fait « Non mais c'est pas que je parle quoi !» Genre vraiment, je parle du film quoi. Et surtout que je pense que quand tu ne parles pas anglais et que tu regardes en VO perfection Fiction, même avec les sous-titres, tu fais « Attendez, qu'est-ce que ça fout là, ça ?» Et je pense que c'est une question sensée, mais il l'a super mal pris. Donc, encore une fois, nous sommes en 2021, c'était il y a 13 ans. « Monsieur cadeau Fred. Fred, je te promets que c'était pas pour toi cette fois. » Mais du coup, euh, voilà, ce qui me marque avec Tarantino, c'est cette capacité à donner du charisme aux personnages. À, à, à déjà, à créer des personnages qui sont au-delà de tout, quoi, tu vois, genre, euh, les mecs dans les War Dogs, ils sont quasiment anonymes, tous fringués pareil, mais quelle personnalité, quelle gouaille, quelle puissance euh, évocatrice, tu vois, grâce au dialogue qui, par n'importe qui d'autre, serait les dialogues les plus pétés au monde. Genre, vraiment, le gars te parle de trucs qui n'ont rien à voir, des fois, tu te souviens même plus du sujet de la conversation à la fin du film, mais tu te rappelles juste qu'est-ce qu'ils étaient badass, quoi, quand ils parlaient de ça, et... C'est toujours ce qui me reviendra cette conversation entre Samuel Jackson et, et Travolta où, où vraiment sur le moment quand tu essaies juste de décrypter ce qu'il dit, tu dis mais qu'est-ce que c'est que ce bordel Et en fait, quand tu es dans le flow du film, <rire> tu vois les deux potes qui causent avant d'aller faire je ne sais quoi dans un machin euh, des activités purement illégales et tu fais « c'était incroyable ». C'est incroyable ces deux mecs qui parlent de burgers en coaster dans une bagnole avant d'aller menacer des étudiants, <rire> incroyable <rire> C'est quel film que tu considères être le meilleur par Tarantino Ah, c'est vraiment incroyable parce que j'ai, c'est compliqué de répondre. Je pense, j'ai pas tout vu. Alors encore une fois, jetez-moi la pierre parce que c'est mon préféré, mais j'ai pas vu Jackie Brown et j'ai pas vu Boulevard de la Mort. Euh... Boulevard de la Mort, qui est souvent cité comme étant le film le plus mineur de la filmographie de Tarantino. Ça m'étonne pas parce que rien que le, rien que son entre guillemets son. Ah. Son résumé, en fait, c'est celui qui fait moins le film de Tarantino. Parce qu'en fait, tu sens moins justement la possibilité d'aller dans les à côté, qu'il adore faire, tu vois. Alors, en fait, Boulevard de la Mort, clairement, il l'a voulu à l'époque. Bon, t'as pas vu le film, mais c'est pour les gens. Il l'avait voulu comme un hommage au cinéma de rousse Meyer, qui est un cinéma vraiment très pulp et très orienté sur... Bon, pardon du terme, mais sur des bombasses. Clairement, ouais. le cinéma de Rousse-Meyer, c'était euh, mise en avant de grosses bombasses. Euh, et c'est tout. Euh, Faster Pussy 4 Kill Kill en étant le meilleur exemple si jamais vous ne connaissez pas. Mais donc, ouais, c'est pour ça qu'il est souvent cité comme ça et que le résumé, du coup, semble moins tarantinesque parce que clairement, il l'a voulu plus comme un hommage, à un, comme un pur hommage à un certain cinéma d'exploitation d'une certaine époque du cinéma américain. C'est ça. Bah, non, je, je pense. Ça, ça ne dit rien sur la qualité du reste qui est pour moi. Il y a vraiment des trucs incroyables. Mais je pense que Pulp Fiction, je pense que c'est... C'est celui qui va plus le retourner le cerveau, je pense. Mm -hmm. euh, parce que je pense que c'est là aussi où il était encore assez... Je vais pas dire jeune dans le sens euh, physiquement, tu vois. Mais je pense que c'est le moment où il a le plus expérimenté en jetant le pinceau sur le, sur le, le mur. C'est marrant parce que d'un côté, tu as ce côté sauvage et genre je déconstruis, mais méticuleusement quoi. Genre je prends tous les codes, de la temporalité, de la narration, et je renverse tout. Mais pas juste dans le but de renverser. Genre, ça crée quelque chose, tu vois. Et, et je trouve ça assez incroyable parce qu'il y a ce, ce, cette recherche dans le hasard qui donne quand même un résultat. Je sais pas s'il pourrait faire un deuxième film avec les mêmes intentions que Pulp Fiction tout en réussissant. Et vraiment, Pulp Fiction, pour moi, il a autant explosé à l'époque et que même à l'international en France, on lui a donné, je crois, il a eu la Palme d'Or, je crois, en 94. C'est Luc Besson qui lui a donné la Palme d'Or. Bah. Je suis pas surpris en fait, parce que c'est vraiment, je pense que c'est unanime et c'est incroyable parce que c'est le plus iconoclaste. C'est, je pense qu'au début des années 2000, quand, enfin, on va reparler après de mon rapport avec Tarantino, mais euh, au début des années 2000, c'est pas le genre de film que tu voyais sur TF1 le soir, parce que bah, c'est pas facile à montrer à toute la famille. Tarantino, c'est même pas, en fait, c'est pas le but, tu vois, oh je pense que le mec. Et pourtant, il a fait un film ultra, même en termes, même en Amérique, je sais même pas comment ça a pu marcher, Pulp Fiction, où il montre une nana se droguer. <rire> en direct, quand on connaît le caractère puritain des Américains, tu vois, dans les films grand public ou dans les films à grand succès, tu peux pas faire ça normalement. Mais Tarantino, il peut. Ah oui mais Tarantino il faisait ça déjà dans son écriture et d'ailleurs oui. il s'était relié très facilement au cinéma d'Oliver Stone qui était un petit peu pareil, très irrévérencieux là-dessus, euh, notamment avec euh, Tueur que Oliver Stone a réalisé et que Tarantino a écrit où justement il y avait exactement ça déjà qui était présent, où c'était deux tueurs qui parcouraient les états unis et qui faisaient littéralement retourner euh, l'opinion publique euh, quasiment en leur faveur quoi Ouais c'est... Bah moi, personnellement, tu vois, qui ai moins cette culture poussée, tu vois, je suis pas capable de citer ces films-là. Et du coup, quand je pense à un type qui montre ce qu'on peut pas montrer, bah je pense à Tarantino. Tu vois, et euh, pour revenir à mon rapport à lui, tu vois, comme mes parents ont bien fait leur boulot, bah, j'ai pas vu beaucoup de films de Tarantino quand j'étais petit. <rire> C'est à dire que même, même s'ils m'ont laissé quand même, euh, voilà, ils étaient quand même assez, euh, je dirais pas strict parce que je l'ai pas ressenti comme ça quand j'étais gamin, mais ils ont fait en sorte que je découvre un peu le monde de manière, euh, voilà. Donc à 7 ans, j'ai, ou même, euh, même parce que il était déjà sorti quand j'étais petit, hein, j'ai pas vu Pulp Fiction avant euh, mes 15-16 ans, tu vois. Parce qu'avant, on ne me l'a pas montré et c'est moi qui l'ai découvert par la suite. En fait, c'est bien parce que je pense que... Je sais pas comment <rire> grandissent des gamins. Déjà, comment a grandi Tarantino C'est une vaste question, je pense, parce que le type est vraiment... Euh je crois qu'il avait. Est-ce que c'est la légende urbaine ou est-ce qu'il l'a vraiment dit Mais il a dit s'il avait pas été cinéaste, qu'il aurait été tué en série. Je le crois volontiers. Il <rire> y, y a beaucoup de réalisateurs d'ailleurs qui disent souvent ça que s'ils n'avaient pas été réalisateurs, ils auraient été tués en série. Tellement ils sont. Euh... Ou des acteurs, ouais. Ils ils euh, William Dafoe avait dit un truc à peu près pareil, genre euh, quand je pense quand je joue pas, je pense qu'à tuer ou un truc comme ça. Il avait <rire> dit. Et en fait, quand tu vois William Dafoe dans des interviews où il parle pas, tu fais oui effectivement. <rire> je vois qu'il pense à tuer. Mais euh, tu vois, c'est pareil. Tarantino, euh, il y a cette violence. Enfin, c'est un personnage extrêmement complexe. Euh, personnellement, j'en ferai pas mon héros euh, pour deux raisons principales. Euh, la première, c'est que bah, au fil des années, tu vois, j'ai grandi avec, j'ai mûri intellectuellement aussi avec, et c'est même s'il a eu le courage de le reconnaître après, bon, il a quand même bien regardé ailleurs quand Weinstein faisait ce qu'il faisait, tu vois. Et tu fais, faut pas, faut pas, faut pas en faire une idole, quoi. Mmh. C'est pareil sur tout ce qui va être euh, la question raciale, euh, autant je trouve que. Et on va reparler du côté euh, pas victimaire justement, mais plutôt euh, justice sociale de ces films, parce que souvent Tarantino c'est quelqu'un qui va prendre les gens, surtout dans la fin, dans ses derniers films, je trouve personnellement, c'est ceux que je connais le mieux, mais il donne la, la puissance en fait, la puissance littéralement hein, aux victimes. Donc euh, dans One Second Time in Hollywood, c'est le personnage de Margot Robbie, donc j'ai oublié le nom, mais euh, oh, bref. Elle, elle survit, du coup. Ne serait-ce que survivre, c'est déjà un acte de puissance. Et il donne, en fait, euh, au personnage de DiCaprio, le droit de, de tuer le mec avant qu'il fasse meurtre, tu vois. Et euh, pareil, Django, c'est une vengeance de, bah, de, de tous les Noirs sur l'esclavage, en fait. Hein. C'est littéralement un film expiatoire, mais, mais de puissance pour eux, tu vois. C'est vraiment, genre, le, le héros de film, mais cette fois, il est noir et il se venge des blancs. Mmh. Inglos Bastards, euh, ça finit quand même sur des Juifs... <rire> qui foutent le feu à un cinéma. Mais ça va plus loin que ça. Ils foutent le feu à un cinéma, ils le font exploser, et t'es une autre nana <rire> juive, du coup, euh, qui rigole sur un fond... Enfin, euh, c'est apocalyptique, quasiment, comme Vision. Sur un nuage de fumée Ouais, c'est symbolique, ça. forcément. Oui, oui, bah oui. Et du coup, t'es en mode... Il euh, y a cette volonté de rendre la puissance aux victimes, et en même temps, d'un autre côté, t'as Spike Lee qui lui disait ah, « Mec, c'est chaud, quand même, ton, ton rapport... Euh, qui disait à Tarantino, ces choses sont rapport en fait aux euh, noirs, au, noir, mmh. au, au, au nègres, comme il les appelle dans le film Les Trois quarts du Temps, tu vois. Et du coup, tu as, as cette ambiguïté dans, dans l'homme. Je ne sais pas qui est Tarantino. Je, je ne le connais pas personnellement, ça c'est sûr, mais en fait, ça ne m'a jamais autant sauté aux yeux qu'avec lui. Parce que tu as tout en fait dans le personnage. Et tu as cette part d'ombre, et en même temps cette volonté quasiment juvénile de dire on va réécrire l'histoire, les gentils, les gentils vont gagner, et en fait, quand tu regardes comment les gentils gagnent, tu fais. C'est mieux, mais est-ce que c'est beaucoup mieux <rire> Je ne sais pas, tu vois. Mmh. et euh, enfin, Même si c'est bien mieux, hein, tuer des nazis, c'est toujours mieux que ne pas les tuer. Mais euh, on est d'accord, quand même un à... <rire> temps. Je ne suis pas un avocat des nazis, on est d'accord. Mais, euh, mais voilà, tu as, as quand même ce côté, euh, cette violence quand même totalement exacerbée, décomplexée. Et euh, c est, c est, je trouvais ça fascinant. passer mes 18 ans, tu vois, j'ai vraiment découvert Tarantino et King Lost Bastards. Cette scène quasi post-générique, en fait, c'est pas avant le générique, mais euh, chez Marvel on appelle ça post-générique, tu sais, où il, il trace cette croix gammée sur le front euh, de l'acteur et tu fais, euh, c'est chaud quand même de montrer ça, même si, euh, ouais c'est chaud, tu vois, genre vraiment j'étais dans le film, <rire> j'étais pas gêné, tu vois, mais j'étais en mode, enfin, euh, ce que j'aime bien c'est que, alors après peut-être que c'est, je sais pas comment d'autres le vivent, mais cette, euh, cette violence, comment il la montre elle peut être jouissif, je comprends pourquoi elle est jouissif pour certaines personnes, surtout aux États-Unis par exemple, où la question raciale est encore même, encore plus qu'à l'époque, je pense, qu'en 2015 ou 2014, quand c'est sorti. Non, mmh. 2013, Django. 2013, euh, ouais. 2012, quand... je crois. Ouais, ouais, je crois mais... 2012 aux États-Unis, 2013 chez nous. Exactement, oui, c'était en début d'année, c'était en janvier, juin. Enfin bref, quand ce film-là est sorti, la question raciale était encore moins hardcore qu'elle l'est aujourd'hui aux États-Unis. Mmh, enfin, je veux dire, c'est par vague, et là on était au creux de la vague, et maintenant on est plus au-dessus de la vague, tu vois. Un peu moins qu'en 2020, mais l'idée est là quand même, tu vois. Et je me dis, je comprends ce que ça a de jouissif, de réécrire l'histoire. Et en même temps, tu te dis, c'est marrant qu'un mec qui montre la violence comme ça, il va me faire réfléchir sur l'idée de la violence, tu vois. Genre, euh, Tarantino, tu as ce côté, euh, cette violence exacerbée, encore une fois, tu vois. Mais en même temps, tu te dis, est-ce que c'est si bien que ça Même quand, ça fait les... même quand tu l'utilises bien la violence, est-ce qu'il y a une bonne façon d'utiliser la violence Enfin, peut-être que j'intellectualise trop ce que je vois quand je regarde du Tarantino à force, tu vois. Mais euh, je me dis... Euh... C'est pas, pas si manichéen que ça, quoi. Même ouais. dans la manière dont il le montre Et ça, c'est vraiment intéressant, tu vois. Donc, euh, donc, ouais, je pense vraiment... Ouais, Pulp Fiction, comme pour le meilleur film. Mais moi, je l'ai vraiment découvert avec Inglos Bastards, tu vois. Ok. Mmh. Si tu devais conseiller aux gens de découvrir Tarantino, ce oui. serait avec quel film Je l'ai fait avec king Inglos Bastards, donc je pense que... Pas avec le... euh, alors, je vais commencer avec ceux par lesquels il ne faut pas le faire. Euh, in... Once Upon a Time in Hollywood, je pense que c'est un film qu'il faut voir justement quand t'as bien maturé en fait, euh, Tarantino, parce que sinon tu fais « Pourquoi ce mec prend deux, deux voire trois heures pour euh, nous montrer la vie quotidienne de gens euh, qui certes sont un peu marrants, mais euh, <rire> voilà. c'est un, un film un peu étrange, mais dans le bon sens du terme. Tu ouais. » tu vois. Encore une fois, j'ai envie de te dire si tu veux te prendre la claque Tarantino bien dans la tronche, c'est Pulp Fiction. Parce que euh, la déconstruction est totale. Là, je veux dire, scénaristiquement parlant, peut-être pas dans, le, dans les thèmes, parce que justement, il y a beaucoup moins ce côté justice dedans. Euh, parce que ça reste des criminels, avec des criminels, dans un monde criminel. La question ne se pose pas. Il n'y a pas de gentil, en fait, euh, dans Pulp Fiction. il n'y a pas de méchant. Enfin, euh, il n'y a que des méchants, en fait, pour être très précis. Mais, euh, mais du coup, si tu veux vraiment prendre la claque de l'iconoclaste Tarantino, c'est Pulp Fiction. Ces films suivants sont beaucoup plus linéaires, entre guillemets. Je dis bien entre guillemets parce que ça reste quand même particulier, mais ouais, *Pulp Fiction*. Et sinon, je pense qu'Ingelos Bastards autrement, c'est un bon compromis entre son humour, sa capacité à te parler de choses qui n'ont rien à voir, sa capacité à, à, à mettre des thèmes. Tu vois, Tarantino, il est capable de mettre des discussions qui n'ont de la vie quotidienne qui n'ont pas de sens dans le film. Ce qui est une hérésie hein, dans le cinéma, parce que tout est calculé dans le cinéma pour t'amener à un point précis, en fait. Et donc, du coup, quand on écrit des dialogues, il faut que ça serve un propos, une histoire, ou voilà. Justement, Tarantino, le fait que ça ne parle pas de l'histoire, ça sert le propos, c'est incroyable. Franchement, c'est totalement contre intuitif mais chez lui, ça marche à fond. Et en fait, je, je trouve qu'il fait ça aussi avec les thèmes dans English Bastards, où tu passes de la scène d'intro, qui est d'un réalisme assez effarant, au final, tu vois, genre... Si vraiment j'imagine un chasseur de juifs pendant la guerre, bah il, aurait la, la, il aurait un peu ce caractère et ce, ce serait totalement cette scène-là en fait, tu vois. Et cette lourdeur dans le, de cette scène, la musique qui est utilisée, le fait qu'elle soit en français, même dans les versions internationales, mmh -hmm. puisque c'est vraiment un allemand qui rentre, et qui, les français. qui parle français et qui se met à parler anglais. Donc en fait, même la langue a un sens quand elle est utilisée dans le film, là où... Dans le cinéma normal, la langue, en fait, peu importe. D'ailleurs, tu peux doubler par-dessus. Enfin, tu vois, genre vraiment, mm. euh, c'est juste un vecteur pour communiquer des mots. Alors que chez Tarantino, ça communiquait autre chose, tu vois. Et en même temps, juste après, t'as la scène où t'as... Ce qui est quasiment, je pense, un, un, un fantasme... Un fantasme de GI. Enfin, euh, je sais même pas si ce serait le fantasme de qui, mais ce, ce juif énorme avec sa batte qui défonce des soldats allemands. Avec... Euh, <rire> comment il s'appelle euh, Ah... Euh... Oh, mais bah vraiment, les noms d'acteurs, ça va pas. Richard euh... Samuel, Eli Roth. Euh... Non, le prince... euh... Il est dans Once Upon a Time in Hollywood, je suis complètement débile. Brad Pitt. Brad Pitt. Ou Brad Pitt qui fait des blagues avec sa petite moustache et qui est joli italien et tu ouais. fais. En fait, a, je, trouve que je pense que c'est quasiment son film où il y a le plus de, pas de thème, tu vois, mais d'ambiance différente, Inglow's mmh. Bastards. On passe du film de guerre au film psychologique. Et, franchement, la première scène, c'est euh, dans le sens inverse, mais ça fait un peu l'histoire liste de Schindler, de Schindler tu, vois, tu vois. On va vraiment au fond de l'horreur, quasiment. Euh, et après, il y a de l'humour, et après, c'est juste sanglant. <rire> et après, il y a uh, Jan, Kruger qui, uh, Jan, uh, mmh. oui, Jan Kruger qui fait des... Uh, qui fait kick-back, qui fait... Enfin, qui fait John krueger Kruger quoi dans son film enfin, je, je sais pas, il arrive à te montrer 15 000 trucs en même temps, ça c'est incroyable franchement, Inglis Bastards c'est le premier film que j'ai vu au cinéma de Tarantino et c'est aussi une des premières fois où je me suis dit, je comprends pourquoi il faut voir les films au cinéma, on a besoin de ce silence de ce noir profond pour regarder le, pour regarder le film, pour être plongé dedans ouais, je, c est, c est un... justement c'est lui à mes 10, vers mes 18 ans un petit peu avant qui m'a fait dire, vraiment il faut aller au cinéma pour voir certains films, c'est vraiment important tu vois, pour vraiment plonger dedans et c'est pour ça que je te dis que pour moi Tarantino, c'est le film d'auteur que tout le monde a vu. Mais c'est aussi celui qui te dit il y a autre chose à voir dans le cinéma que juste une histoire à raconter comme on te la raconte d'habitude. Il y a d'autres manières de faire les choses. Y y, c'est visuel, ça passe dans les dialogues, ça, ou même dans la manière de montrer l'action, tu vois, mais euh, l'action dans le sens vraiment euh, fusillade, baston, machin. Il euh, y, y, y a moyen de mélanger les genres, il y, y a moyen de sortir des codes en fait. En fait il est iconoclaste, quoi. le mec il, il casse les icônes, il casse les codes. Et, euh, et là, j'en fais, en termes de cinéma, j'en fais une, euh, comment dire, une... Euh, vraiment, la recherche des mots aujourd'hui, c'est terrible. Oui, j'avoue. Hein. Euh, j'en fais une éloge assez... Euh, euh, voilà. J'en vrai, fais vraiment une grosse éloge, parce que pour moi, c'est vraiment le mec qui m'a appris à aimer le cinéma, pour au-delà juste du divertissement, euh, avant d'aller euh, au McDo prendre un burger, tu vois. Ce que je faisais hein, quand j'étais ado, euh, souvent, comme j'habitais à la campagne, tu vois, c'était... Euh, par exemple, 2012, Avengers sort, bah on allait manger un McDo après, tu vois. Genre, il y avait film, et puis le soir, et puis le McDo, tu vois. Tarantino, c'est au moment là où j'ai compris qu'il y avait de l'art, même là où il n'est pas noble, principalement, tu vois. Genre, ce qu'il te montre, c'est pas noble. C'est même parfois euh, du quotidien assez euh, trash, euh, qu'on pourrait presque connaître, mis à part le côté fantasmé de la violence, tu vois. Mais ça reste quand même artistique, tu vois. C'est incroyable. Voilà, voilà c'est quasiment un monde parallèle, en fait, Tarantino et c'est assez vraiment c'est ce qui m'a fait me dire il y, y a des choses à voir au cinéma euh, en dehors euh, des, des films qu'on regarde d'habitude qu'on peut aimer quand même en parallèle tu vois c'est pas grave as, je considère que moi les gens il euh, n'y a pas de mal à aimer les films du MCU par exemple tu vas pour t'amuser tu t'amuses quoi mais c'est vrai qu'il y a des gens qui disent il y a d'autres choses à voir et à faire au cinéma que juste se poser une heure et demie et attendre le prochain épisode ensuite quoi donc euh, et c'est pour ça par exemple que Once Upon a Time in Hollywood c'est un film, je suis allé le voir, j'étais dubitatif dedans, devant, mais un bon état de doute, tu vois, un bon état de genre... Euh, ah oui, on, il peut faire ça aussi, Tarantino. C'est est pas obligé que ça tourne autour des, des guns, ou de la nana qui se prend une seringue, ou, euh, ou euh, des nazis, euh, ou du Ku euh, Klux Il arrive aussi à faire un film où c'est juste Margot Robbie qui sait. Enfin, je me disais, c'est... Quand je regardais le film, je savais à peu près de quoi ça allait parler, mais je, je m'étais pas spoilé. Et je me dis... Comment il va gérer ça, en fait comment il, comment il va faire pour nous montrer... Euh, comment il a fait pour nous montrer pendant deux heures Margot Robbie qui vit sa meilleure vie ben, Pas forcément la meilleure tout le temps, mais qui s'éclate quand même, tu vois. Qui... Et à la fin, je sais ce qu'il est censé se passer, là. Et en fait, il reprend ce, cette idée de, de justice qu'il a envie d'appliquer. Et du coup, tu il... <rire> fais oui, je, je vois le côté jouissif qu'il y a à faire ça, tu vois. Parce que là, il m'a fait apprécié genre vraiment, genre même pas genre en mode euh, j'ai envie de me taper Margot Robbie parce que malheureusement dans beaucoup de ses films elle est quand même, surtout dans les films euh, voilà euh, de grand public, on la présente souvent comme un peu la femme fatale et puis euh, quand euh, quand on n'a pas le mauvais goût de lui donner un short très court tu vois, et en fait elle avait juste l'air de vivre sa meilleure vie et elle avait l'air très sympathique dans le film en fait tu vois, et tu te dis bah j'ai pas envie de la voir se faire découper par des, euh, par des salauds. Et franchement, c'est rare de te donner genre vraiment euh, sincèrement cette envie par rapport au personnage. Du coup, ça m'a fait beaucoup marrer quand Brad Pitt et euh, et, euh, et DiCaprio sont euh, ont, ont tué les méchants à la fin parce que finalement, c'est que ça, tu vois. C'était vraiment euh... ouais, c'était particulier. Et franchement, ce film, euh, c'est là, que je me dis, j'attends le prochain film de Tarantino. Si tu vois, ce, je pense que c'est à ce moment-là qu'il s'est imposé comme mon réalisateur favori parce que finalement, avant. Début années 2000, euh, avant les années 2000, je savais qu'il fallait parce qu'il y avait la réputation. En 2009, j'ai eu ma petite claque. J'ai attendu les suivants ensuite et j'ai beaucoup aimé. Et en fait, là, il se réinvente en fait. Hein, un petit peu. Un petit peu. Il y a toujours Tarantino derrière, mais il se réinvente. Et du coup, bah, je me dis, oui, j'attends le prochain. Et en fait, bah, quand tu m'as posé la question, je me suis posé plein de trucs. J'ai pensé à Matrix, j'ai pensé à Fight Club, je me suis dit le réalisateur. Mais en fait, quand je pense vraiment en termes de réalisateur, bah, forcément Tarantino, ça s'est imposé, tu vois. Pas le choix. Ben C'était parfait, merci mon cher Afix, d'avoir participé à ce petit podcast On espère que son point de vue vous aura fortement donné envie De découvrir Tarantino si vous ne le connaissez pas Je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent ouais, je pense vous... Mais il y a toujours 2 trois petits cancres au fond de la classe Qui n'ont pas encore découvert Tarantino Donc j'espère que son point de vue vous aura intéressé Ce que vous apprendrez avec Tarantino c'est que vous n'êtes pas le cancre C'est lui <rire> C'est bien dit Merci à tous d'avoir écouté ce petit podcast. On se retrouvera très vite donc pour continuer de parler d'auteurs et de réalisateurs. Et comme d'habitude, je vais vous dire de continuer de regarder des films parce que c'est bien de regarder des films. Et on se retrouvera ici pour parler de réalisateurs, bien évidemment. Bonne soirée à tous.